Un des principaux intérêts que peut présenter la mise à disposition de traces d'activité ou de learning analytics qui permettent de mieux comprendre comment sont utilisées les ressources d'un cours, c'est de faire de la prédiction grâce à des modèles prédictifs. Et du coup, je vais vous donner quelques exemples. Et donc, un classique, c'est les notes qui peuvent être utilisées pour prédire des résultats à un examen. Et euh, le machine learning, en fait, ça va être l'idée derrière le machine learning, c'est l'apprentissage machine en français c'est de pouvoir entraîner des modèles qui vont prédire des résultats à des épreuves à partir des notes. Mais ça peut, on peut aller un petit peu plus loin que ça et utiliser des traces d'interaction pour prédire des notes. Euh, par exemple, imaginons qu'on ait les notes d'un certain nombre d'étudiants. Donc là, je vous ai fait un, un fichier comme ça. Vous avez le nombre de connexions de ces étudiants. Grâce aux traces, vous savez à quelle fréquence ils sont connectés au, à une plateforme d'enseignement. Et donc, vous allez pouvoir lier les deux par un identifiant commun, essayer de faire un certain nombre de prédictions. On peut même aller plus loin et non seulement prendre une note moyenne, mais des séquences de notes et donner à manger, entre guillemets, ce type d'informations des modèles pour faire des prédictions d'une performance croissante. Alors, on peut aller dans les deux sens. On peut aller euh, dans le sens de, en fonction des pourcentages, pourcentages du, des vidéos euh, d'un cours euh, a été visionné avoir la note moyenne d'apprenants et à partir de se donner un petit peu statistiques descriptives si on a suffisamment de données on peut entraîner des modèles à extrapoler euh, ce type d'éléments dans des dans des cas où sur de nouveaux apprenants par exemple on, on, on a une classe sur lequel on arrive à, à avoir ces statistiques le modèle va se nourrir de cette information et dire ah euh, il a visionné tel pourcentage des ressources d'un cours la proportion euh, la, la, la note probable qu'il va avoir à l'examen, ça va être ça, avec un, une marge d'erreur, évidemment. Et donc, euh, le lien entre performance académique et utilisation des, des ressources euh, est un grand classique euh, de l'analyse de traces. Et donc, euh, ça, en général, il faut des données de plusieurs centaines, voire de milliers d'étudiants. Et on pourra avoir comme variable d'entrée, pour entraîner un modèle, le pourcentage de vidéos visionnées ou le nombre de connexions hebdomadaires à une plateforme, etc. etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller dans les deux sens. On peut aller aussi bien euh, prédire des notes ou des performances à des examens à partir de comportements et de traces laissées, ou à l'inverse, en fonction des notes qu'on a de l'apprenant, prédire son comportement sur la plateforme. Et ça, ça a été, ce type d'analyse prédictive a été un grand classique euh, dans la recherche. Par exemple, le MOOC Dropout, c'est être capable de prédire l'abandon à un cours à partir de différentes techniques de machine learning. Donc là, je vous ai mis un article qui permet de faire la revue de l'ensemble euh, de, de, des techniques qui ont été mobilisées jusqu'à présent. Mais ce n'est pas du tout cantonné au seul champ des MOOCs, hein, puisque dans le e-learning, euh, il y avait déjà ce type de recherche il y a déjà eu ce type de recherche dans les années 2000 là c'est un article de 2009, bien avant l'essor des MOOC, où on faisait déjà ce type de travaux sur prédiction de l'abandon à partir des traces euh, laissées par les apprenants et donc euh, on peut aller non seulement sur euh, la note à des épreuves, mais aussi sur toute autre métrique. À partir du moment où on a les données, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller sur la probabilité de redoubler. Et on peut même aller s'intéresser à l'échelle d'une ressource en particulier. Donc, imaginons qu'on qu intègre, qu'on produise nous-mêmes une ressource ou qu'on intègre euh, des ressources externes. Euh, on peut avoir dans les données d'entrée euh, les caractéristiques de la ressource, comme si c'est une vidéo ça durait, la place dans la séquence pédagogique. Et en sortie, avoir des métriques comme euh, le nombre de visualisations de la ressource en question. Donc ça, c'est une approche possible de l'utilisation des traces et de modèles productifs. Sur le plan, donc il y a quand même un certain nombre de limitations à ce type d'analyse. Déjà sur le plan technique, à quel point les modèles qu'on mobilise sont robustes, c'est-à-dire à quel point si on, on entraîne un modèle dans un, un, un contexte 1, c'est-à-dire que ça va être par exemple la formation dans une université, on sera capable d'extrapoler de, à un contexte B qui va être une autre un autre établissement ou euh, une autre promotion du même établissement. Ce n'est pas toujours simple en fait, de transférer les résultats d'un modèle à l'autre. Et sur le plan éthique, euh, il peut y avoir aussi la question des prophéties autoréalisatrices. Donc, euh, il y a quelques années, j'avais entendu parler d'universités françaises qui, en médecine, euh, utilisaient des modèles prédictifs et notamment le comportement sur des plateformes comme Moodle pour déterminer quelles étaient euh, les chances de succès à un, au concours de médecine. Donc, imaginons qu'à partir de là, les universités soient, décident qui se présente ou non, notamment pour soigner leurs statistiques de réussite. Et là, on peut avoir des prophéties autoréalisatrices où, avant même d'avoir euh, euh, passé l'examen, on peut être euh, empêché de le passer pour ne pas. Euh, risquer d'abîmer les statistiques d'un établissement. Un peu comme euh, si vous connaissez le film Minority Report, c'est un peu l'équivalent, mais dans l'enseignement supérieur. Donc jusqu'à présent en France, ce n'est jamais arrivé, mais ça a déjà été envisagé, et rien que le fait que ça ait été envisagé soulève un certain nombre de questions éthiques qui méritent d'être explorées.